Centrale Ici B12 Ça fume un palombière Centrale à B12, vous avez le feu vert pour la perquisition. Ainsi que l'eau de mon chaudron frémit entre en ébullition Quelques racines de pissenlit à la décoction Une larme d'hydrola, valériane ou cassis Pétale de calendula pour soigner mes soucis J'ajoute une pincée d'origan De la nigelle dans du miel pour m'attirer les corrigans flore ou bardane en élixir floraux J purifie mon antre à la soche ou au palo santo graines, feuilles, écorces et racines Chaque plante serait donc un recueil de médecine Et celle qui nous ferait le plus de bien Ne viendrait pas de si loin, elle pousserait même dans nos jardins En cueillant la mélisse pour soulager mon ventre Je rappelle au labo que mon corps n'est pas à vendre Pour me tenir loin de tout ce que les lobbies favorisent Je m'en vais me soigner chez mon herboriste Si dans la comté on m'appelle le vieux gride C'est pour les secrets de mes potions apaisantes Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide les histoires racontées par les plantes Mon jardin est vert, garantie sans pesticides Gentiment offert par la nature environnante Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines Une médecine naturelle et abondante Je me soigne avec les plantes Elles soulagent mes problèmes Botanique le système Pharmacopée, sirop à boire au goulot, je me soulage au tucilage et à la sève de boulot, spiruline, chlorelle, prêle ou romarin, de la cannelle ou du thym offert par les lutins. Une feuille de plantain, ça nous plante un décor. Macérade qu'on soude pour qu'on nos corps. Tenture de mille pertuis, quand je sais plus ce qui m'arrive, je m'en vais cueillir du lierre pour en faire ma lessive. L'amande de mon amande suffit à me nourrir. Je cultive la pour garder le sourire. Son caractère piquant et ses pouvoirs enfouis Existe-t-il une femme aussi belle que l'ortie Que je puisse l'inviter à des câlins nature Que l'on s'en aille ensemble, compter les cailloux Récolter l'arnica, parfait pour les coups durs Et bien sûr, du gingembre pour les coups de mou Si dans la comté, on m'appelle le vieux guide C'est pour les secrets de mes potions apaisantes Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide dorment les histoires racontées par les plantes Mon jardin est vert, garanti son pesticide Gentiment offert par la nature environnante une médecine naturelle et abondante Je me soigne avec les plantes Elles soulagent mes problèmes Botanique le système Amour spagirique, baisé au curcuma Au nom d'un monde magique que l'on porte en soi Jusque dans le désastre des plantations de soja Tourisme ayurvédique, chaman et ayahuasca Mais comment cueillir les plantes quand on les trouve belles Savoir le sacrifice, d'en extraire leur essence Au regard de la lune, sèche les immortels Et pousse la calune jusqu'à sa florescence. Écrire sur une ardoise chacune de leurs vertus Quant à celle de l'armoise qui ne les a pas lues <rire> Je me soigne aux épices, j'aime les abeilles Mais n'allez pas croire que je suis propolis Je ne peux chanter longtemps sans mon sirop de chantre J'ai promis à maman que je parlerai pas du chanvre Que chacune de ces dames nous récite leur poème Botanique le système si dans la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 C'est qu'elles ont leur raison Moi je reçois ce qu'elles offrent comme un poème Elles dessinent le décor au rythme des saisons Je choisis la vie de bohème Elles accompagnent les corps vers la guérison Elles révèlent les trésors de leur écosystème Elles qui font pousser les cœurs jusqu'à la floraison Je leur dis merci et je t'aime Je me soigne, je me soigne Je me soigne, je me soigne Je me soigne, je me soigne Je me soigne, je me soigne je me soigne, je me soigne Je me soigne, je me soigne Avec les plantes Je me soigne, je me soigne Je me soigne, je me soigne Avec les plantes Mais nous ici Central, vous avez d'où la perquisition